Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser un peu euh, un, un, euh, un nuancier aquarelle, euh, c'est à dire si vous avez des aquarelles c'est bien entendu valable pour euh, n'importe quel média, euh, des feutres, pourquoi pas du papier également, mais venir... Euh, mon... Pouvoir retrouver très rapidement les couleurs dont vous disposez, euh, voir les nuances posées sur le papier puisque dans les, les blocs ça ne se voit pas toujours très bien. Par exemple, euh, si vous regardez ici, euh, les verts euh, sont très sombres, euh, ce violet euh, qui est un violet pourtant très intense, euh, qui, qui vous, vous, vous, vous, vous l'aviez vu dans une autre vidéo je crois, c'est le, le violet dioxydine euh, ça se ressemble énormément et on voit pas forcément bien les couleurs même si parfois avec les petites éclaboussures à côté euh, on a un indice euh, moi j'ai vraiment besoin que ce soit au même endroit euh, sur dans la palette et sur le papier pour que ça coïncide et pouvoir retrouver rapidement euh, sinon je vais avoir tendance à me, à me tromper très facilement donc j'ai déjà réalisé toute cette première colonne qui correspond euh, là j'étais venue en fait me placer ici et j'ai noté avec un petit euh, stylo les endroits, j'ai fait pareil ici et je suis venue tracer euh, des traits. J'ai pris euh, des traits euh, sous forme pointillée grâce à cette euh, règle, c'est Shutter euh, J-L-E-R Shutters, ah, c'est ça comme règle. Et elle permet de faire des pointillés alors ça s'abîme par contre malheureusement très vite euh, mais on vient de déployer les petits volets et euh, ça nous permet de faire tac tac tac tac tac tac tac tac donc c'est bien fait quand même comme système euh, et, et ça sert aussi à avoir un truc un petit peu moins chargé surtout comme là euh, je viens de changer de, de boîte parce que l'ancienne contenait pas assez euh, et Il euh, y, y, y a quand même beaucoup de cases à faire et il faut être euh, assez petit. Euh, les noms, généralement, on n'en a pas besoin. Moi, je m'en sers pour vérifier euh, les noms. Alors, je n'ai pas marqué les marques, mais ça aurait pu être bien euh, pour ne pas reprendre. Un produit que j'avais déjà si euh, dans la présentation la couleur me paraît différente. Par exemple récemment là, je viens d'adopter un vert anglais clair et sur la, la présentation sur le, la boîte, euh, la partie quand il est euh, dilué il paraissait plus jaune euh, que ce que je retrouve ici. Donc des fois quand on les voit sur internet c'est pas tout à fait les bonnes nuances, c'est pas tout à fait ça. Euh, on va pouvoir aussi euh, observer euh, certaines particularités. Je vais juste zoomer, hop. voilà, là par exemple, si on regarde le rose de poterie, puisque c'est ce qui est écrit, j'écris très petit, euh, ici qui est là, le rose de poterie, il est granuleux. Alors, est-ce que je peux zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir cet aspect euh, granuleux, c'est un aspect assez particulier, et euh, on le voit pas du tout forcément dans le... Ça ne veut pas focus. Hein. Voilà, ça y est. Vous voyez les petites taches, c'est pas régulier par rapport aux deux couleurs qui sont à côté. La lisarine légèrement, mais euh, très très peu. Et justement, euh, on ne veut pas forcément le même rendu. Sur un, quelque chose qui sera d'aspect euh, plus plastifié ou métallisé. Ce n'est pas génial. Donc ce que je vais venir faire, je, le, je vous le fais juste pour une ou deux couleurs, pour vous montrer le principe. Euh, j'ai mon petit pot d'eau, alors du coup je l'ai changé récemment. C'est un, un pot antiverse pour éviter quand on est maladroit ou quand on a des animaux. Euh, je lis, moi j'ai les deux. <rire> Le pot antiverse. Euh, et en plus, euh, ça ils sont vraiment bien pensés, on peut poser les, les pinceaux dessus. Il euh, y a deux emplacements, en, en fait il y en a quatre, mais euh, on ne peut pas y utiliser en même temps. Et euh, oui, ils sont très bien faits, et j'avais cassé le, le mien, et en plus, euh, moi je garde les gobelets à côté, et euh, on a un bouchon qu'on vient euh, mettre, et du coup, comme ça, le, le gobelet, on peut l'avoir tout le temps sur son bureau, et le, le conserver fermé sans avoir besoin de faire des allers-retours. Alors, là, je vais passer à Terre d'Ombre Naturelle, qui est donc ici, tout en haut de cette, de cette colonne. Je vous disais, moi, ça me permet de retrouver où sont rangées mes couleurs tout de suite. Euh, parce que euh, quand elles sont euh, sur le papier, elles n'ont pas forcément le même aspect que dans le, la boîte. Et puis, je vais venir faire euh, sans, sans, dilu sans aucune dilution, euh, une première petite partie ici. Je vais résumer un petit peu quand même. Pas besoin d'avoir tout ça à l'écran. Hop. Je viens ensuite... Ah tremper, essuyer, il faut pas qu'il y ait trop d'eau à côté de moi j'ai également un, un petit un petit mouchoir, ça pourrait être autre chose pour délester l'eau décharger l'eau, s'il y en a trop je viens faire une deuxième partie hop, si je veux je peux faire un fondu, c'est un peu plus esthétique c'est pas nécessaire là, on est, on est juste pour du stockage euh, pour s'y retrouver, hein, c'est de l'organisation rangement, c'est vrai que j'aime bien que mes trucs de rangement soient jolis aussi mais et je viens euh, délester de l'eau et donc de la couleur en même temps jusqu'à une énorme euh, une énorme dilution voilà donc ça va donner ça bon là j'aurais pu travailler un peu plus mon, mon, mon fondu ici pour que ce soit un peu plus joli mais euh, je vous dis on s'en fout puis je le fais quoi remonte la manip très rapidement avec la terre de sienne brûlée qui est un brun que j'adore d'ailleurs ça se voit que ça fait partie de mes couleurs préférées euh, on a ce vert là qui est le vert de vessie de chez euh, euh, cotman et windsor windsor et cotman euh, le euh, terre de sienne brûlée que j'utilise énormément euh, ça fait vraiment partie des couleurs que j'ai le plus utilisé et puis euh, euh, aussi le, le rouge là pour l'instant parce que je n'avais pas ces rouges euh, celui-là, celui-là que je n'avais pas euh, et j'avais pas d'autres rouges donc dès qu'on veut faire une fleur un truc un peu rouge j'étais obligé d'utiliser ça euh, ensuite on arrive ici hop je, je touille un peu c'est là j'essaye de vous montrer hop je viens faire ça je mets un tout petit peu d'eau il n'y a pas besoin de beaucoup je touille un petit peu je reviens brosser à fond. Alors là je sens qu'il est quand même pas mal mouillé. Pareil j'ai de nouveaux pinceaux, je suis hyper contente. Euh, ils retiennent tellement mieux l'eau. Et euh, autant j'étais vraiment très très satisfaite des pinceaux à réservoir que j'avais avant pour leur côté pratique. Euh, pour manipuler avec euh, euh, certains types d'aquarelles. Genre les, les feutres courts et taqués quand on, on vient les, les faire un peu à côté. Euh, autant là, je, je redécouvre complètement autre chose, euh, avec. Euh, et là, je reprends, Je reprends parce que en fait j'avais un peu trop dilué au début en discutant. C'est pour ça que je, je, je viens euh, euh, reprendre du pigment. Les autres fois, je n'étais pas revenue dessus, mais euh, euh, c'est plus difficile pour moi de me concentrer en parlant en même temps que euh, d'être absorbée dans mon truc. Donc je fais plus d'erreurs, euh, c'est bien ça, faire plus d'erreurs quand on filme logique donc ma fameuse terre de sienne brûlée et euh, je vais continuer euh, à faire ça avec les autres voilà ce que ce que ça va donner voilà la mise au point est faite et on va venir euh, compléter tout ça alors ici je vais euh, ne pas remplir celui-là parce que ça c'est une aquarelle que j'ai faite moi euh, elle est pas mal ça fait une couleur chère enfin euh, cher un peu comme la mienne quoi euh, blanc crème, rose, machin et euh, tout ça c'est des aquarelles celle-là je vais les documenter, ce sont tous mes, mes gris et mes noirs ici et tout ça, ça alors ça c'est des, des restes d'aquarelles métallisées que j'ai transférées de peau pas pas pratique et beaucoup plus, plus grand et ça par contre c'est des métalliques mais euh, directement dans, en demi godet et euh, je je ne me souviens plus de la marque, euh, donc euh, je, je sais que ça fait partie des choses qui changeront sûrement, et euh, mon utilisation des métalliques fait que je... ça va être pour décorer un petit truc, et j'ai pas du tout la même euh, importance accordée à la nuance de couleur que quand euh, euh, je colorise une plante ou un personnage, euh, Ou là j'ai vraiment, euh, je suis assez tatillonne sur... Euh, euh, la, la couleur des cheveux que je veux, la, la, la couleur de, de, de, de, de, de du végétal, la couleur des pétales, etc. Là je sais que je vais être assez embêtante, mais euh, je travaillerai pas avec du métallique dans ce cas-là, ou alors euh, je suis partie dans quelque chose qui, qui est beaucoup plus souple en termes de pensée. Mais ces palettes, euh, le, enfin, cette ces nuanciers plutôt, le fait d'avoir euh, ce nuancier, est euh, si possible, après voilà, l'idée c'est de pas déranger tout le temps, mais euh, ce pas toujours possible parce qu'on n'a pas forcément toute une colonne qui est prise. C'est très pratique pour s'y retrouver dans ces couleurs. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas à me montrer aussi aux nuanciers ce que vous faites. J'en profite pour vous rappeler. En cliquant en bas sur le petit logo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également liker, faire mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis bonne créa à tout le monde. Salut